Eh, hey, Midi, tu peux baisser la radio, s'il te plaît, parce que t'as un colloque qui se prépare pour les municipales de 2020, là Bah si, si, si, je me présente dans la commune de mes parents, la commune de de mon cœur, quoi. Qui s'appelle... Euh, qui s'appelle... Et si, je la connais de, de très bien, même Je quand t'arrives à gauche, là, il y a un petit géranium. Euh, je m'appelle Yanet, je suis bénévole à tous ces lieux, et ceci est la toute première vidéo du défi. Diagnostic Bah oui, extrêmement important le diagnostic Avant de se lancer, il est nécessaire de savoir où on met les pieds Alors, fais pas trop le malin, hein. t'as beau habiter depuis des années dans ta commune Dire que tu la connais par cœur comme moi Il y a toujours des questions qu'on ne sait jamais poser Par exemple, quel est l'âge moyen des habitants Ah, bah tu vois À la fin de cette vidéo, si tout se passe bien, vous aurez une jolie petite liste bien donnée avec les infos dont vous avez besoin avant de vous lancer dans la campagne électorale pour prendre votre mairie. Et alors là je vous vois venir pleurnichards comme vous êtes en me disant bah oui mais bon moi je les trouve où toutes ces infos Ce à quoi je te réponds tu te calmes tu descends d'un étage et tu regardes la vidéo 2 du défi diagnostic celle de juste après. Alors pourquoi diagnostiquer sa commune T'as peut-être déjà une vision et je la respecte parfaitement des choses qu'il faut changer dans ta mairie mais prendre vraiment le temps de comprendre et de voir ce qui se passe sous différents angles c'est nécessaire. Nécessaire, hein Pas facultatif. On se pose pas toujours les bonnes questions, certaines caractéristiques de ta commune peuvent être euh, invisibles ou cachées. Les questions qu'on peut se poser, petit village ou grande ville périurbaine Habitants plutôt aisés, plutôt modestes. Vie politique locale dynamique ou inexistante. Eh hey, Midi, arrête, je les emmerde pas, c'est juste que c'est des questions qu'il va falloir qu'ils se posent avant de se lancer, sinon. <rire> Alors, soit vous êtes un citoyen très engagé au niveau local et dans ce cas là, ça va être plutôt rapide. Soit vous êtes un petit nouveau et là, je vous dis bienvenue dans le module. Pour ranger vos petites données dans des cases, voici ce sur quoi vous allez devoir mener votre enquête pour relever le défi de diagnostic. 1. Les infos génériques, la population, le taux de chômage, etc. 2. Les infos politiques, résultats des dernières élections, nom des élus. Et 3. La vie locale, je pense notamment aux collectifs et aux associations qui sont déjà présents et influents sur le territoire. Allez, et puis comme je sais que vous adorez voyager, les jeunes, on va aller prendre un petit exemple dans le Lotégarum à Pénagenais. Alors attention, beaucoup d'informations là-dessus, restez concentrés. On va d'abord s'intéresser au nombre d'habitants dans la commune, c'est l'information importante. Ça permet de savoir combien il y a de sièges au conseil municipal, du coup de quelle catégorie fait partie ta commune, et le nombre de voix que tu dois obtenir. Et hey, Par contre Mehdi, on n'a dit pas dans le salon là Ah non, mais écoute, ça me gêne, je suis en train de tourner une vidéo la merde Alors, avec les copains de tous ces lieux, on a fait l'exercice pour cette commune en se demandant est-ce que les informations sont facilement accessibles La réponse est oui. On te donnera les sites où aller chercher cette info dans la prochaine vidéo. Ah ouais, merde. Pour finir sur le nombre d'habitants, s'il y a plus de 1000 ou moins de 1000 habitants dans votre commune, vous allez être aussi fixé sur le mode de scrutin. Le revenu moyen, le taux de chômage et l'âge de la population vont aussi vous permettre d'avoir une idée plus claire de la population de votre commune. La démographie va vous donner une idée de la dynamique de votre ville et ça c'est hyper important dans la construction de votre programme. Allez, puis je finis avec un petit bonus, on fait les foufous. Les services publics, bien sûr, eux peuvent vous donner des idées de manques existants, mais aussi de noms d'acteurs à aller solliciter pour avoir d'autres infos. Et les jeunes, vous suivez toujours là, hein Petit 1, les infos génériques et là on passe au petit 2, les infos politiques. Ok la vie politique locale. Alors là, faut pas faire foufou, hein, est-ce que tu connais déjà l'équipe actuelle Est-ce que tu t'es déjà intéressé à leur opinion politique et au lien que ça avait avec les actions qui menaient dans ta commune Eh, hey, Mehdi Est-ce que tu savais que seul un Français sur deux est en mesure de citer le nom de son maire ah, quand même dingue Attends, si moi je connais le nom de mon maire... <rire> tu me fais le ça Faut que je finisse la vidéo. Bon, en tout cas, si vous voulez prendre la place du maire... Bah, le minimum, c'est au moins de connaître son prénom. Ah oui, dernière chose hyper importante, allez voir les élus locaux, les listes en présence et l'opposition. Sans ça, vous ne pourrez pas comprendre les dynamiques internes à la mairie. Ah mais ça, c'est très vrai. Merci Mehdi, il a raison. Il peut être intéressant de s'intéresser aux députés qui ont été élus dans votre circonscription lors des dernières législatives. Un, parce qu'ils sont plus ou moins présents dans le territoire. Et deux, parce qu'ils peuvent avoir un rôle à jouer pour remonter des questions en local à l'Assemblée. Bon, et puis je ne peux pas finir cette partie sans mentionner l'abstention, parfois le score en local est extrêmement différent du score en national, alors vérifie un petit coup quoi. Et puis bon, on finit tranquillement avec la vie locale à peine d'Agelet, et là c'est tout simplement pour comprendre le lien qu'il y a entre les habitants et la commune. Les associations peuvent jouer un rôle hyper important. Mehdi, est-ce que tu connais les associations de ta commune Non Rien du tout Oui bah... Oui bah c'est dommage. Ah oui, puis plutôt sympa, il faut avoir en tête les grands événements de ta commune. Les férias, la fête des escargots, du pâté aux prunes. C'est là-bas que tu pourras découvrir les sujets de mécontentement que tu soupçonnais même pas en fait. Voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant, vous avez la liste de toutes les infos à aller chercher. Euh, maintenant, comment on s'y prend euh... Vidéo 2.